Comme on le voit sur l'écran du téléphone un autre numéro est affiché à tous les utilisateurs qui visiteront notre profil. Ce qu'on va donc faire sur notre WhatsApp, c'est ouvrir les paramètres, puis compte confidentialité et sur Actu je vais changer le choix tout le monde pour lui mettre soit sur mes contacts, soit sur personne. Une fois que c'est fait, on constate que sur le dit téléphone numéro 1, notre numéro tout comme notre Actu n'est pas affiché.